Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews, évidemment c'est juste après le générique, A tout de suite Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews, TechniNews vous le savez c'est des informations autour des nouvelles technologies, des informations qui vous permettent de mieux vous servir de vos appareils autour des nouvelles technologies, téléphone, tablette, euh, appareil photo, GPS, ordinateur, etc, etc, le tout pour vous faire gagner du temps tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, en tour d'une idée de moins consommer, même si le sujet du jour laisse à penser qu'on va consommer pas mal à d'ici presque la fin du mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je compte sur vous pour faire un petit clic sur je m'abonne et puis sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une magnifique capsule de Techninews. Vous pouvez bien sûr également nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et bien entendu la seule et unique radio, la seule et unique radio qui fait le pont entre le Québec et la France, j'ai nommé Radio CNRV. On commence tout de suite avec Amazon. Est-ce que, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui critiquent Amazon, qui n'aiment pas Amazon parce qu'Amazon, ils ont des conditions pas top pour leurs employés, parce qu'Amazon si, Amazon ça, etc. etc. J'ai même quelqu'un qui a, qui, a, qui a pas voulu aller acheter mon livre parce qu'il est édité et donc euh, stocké sur Amazon. Pas grave, je vais envoyé directement, sachez que je peux faire ça aussi. Mais c'est... Euh, typiquement, je suis tombé sur une info, je me suis dit il faut absolument que je le partage, parce que même moi, je me suis dit, ah quand même, Amazon aujourd'hui qui fait partie des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est-à-dire les gros qui gèrent un petit peu le monde, euh, principalement des nouvelles technologies, qui font des milliards de chiffres d'affaires, Eh bien sachez que sur ces cinq dernières années, euh, Amazon a donné pas moins de 100 millions de dollars à des œuvres caritatives, voilà, je tenais à le souligner pour que, après, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est quand même à noter, euh, parce que c'est quand même, ils sont pas obligés de le faire. Alors ensuite on passe à, euh, le, au GPS, le GPS que je vous recommande, je vous en parle régulièrement, le GPS qui s'appelle Waze en français ou Waze en anglais, c'est un GPS qui a été racheté il y a quelques années par Google, si je dis pas de bêtises, il a à peu près une dizaine d'années, moi je l'ai sur, je l'ai eu sur mon premier iPhone, à, à l'époque c'est un GPS qui vous emmenait typiquement euh, sur des chemins en terre, sur, euh, de la, dans, dans, dans la garrigue ici, enfin dans, dans, bref, moi je me suis retrouvé euh, presque à la fin d'une route, il n'y avait plus rien après, mais depuis il, il s'est largement amélioré puisque c'est un GPS communautaire et collaboratif, c'est-à-dire que toutes les routes aujourd'hui ont été créées par les utilisateurs qui ont... Euh, bah c'est un petit, une petite application dans l'application qui permet de euh, mettre à jour toutes les, les routes, etc. etc. et c'est une application gratuite que je vous recommande vivement. Alors, sachez que GPS aujourd'hui embarque... Des, enfin, c'est en bêta test, encore une fois, mais ils sont en train de regarder pour embarquer euh, plusieurs euh, services de streaming musical. C'est quoi le streaming musical C'est Deezer, c'est Apple Music, c'est Google Play, etc. etc. Malheureusement, dans ceux que j'ai notés, eh bien, il n'y aura pas euh, Apple Music. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas cité dans les services qui sont euh, proposés. Et c'est bien dommage, parce que... <rire> Ben, moi je suis sur Apple Music, tant pis pour moi, euh, mais l'idée c'est bien sûr d'avoir euh, en même temps que son GPS, d'avoir la possibilité de piloter euh, sa musique, alors pas aller chercher euh, euh, en profondeur, mais juste passer au morceau suivant ou des choses comme ça, ça peut être très pratique, et ça peut éviter de devoir regarder euh, son appareil qui lit de la musique, autrement appelé son autoradio. Euh, on va passer la, la plupart de cette technique sur les nouveautés Apple, vous savez que mardi dernier, il y avait à 16h, 15h, quelque chose comme ça, heure française, les nouveautés sur une Keynote le 30 octobre, et donc je vous les livre aujourd'hui, il y en a quatre principales. La principale info que tout le monde attendait un petit peu, enfin tout le monde, ceux qui me suivent peut-être, je sais pas. Euh, les nouveaux MacBook Air, vous savez que le MacBook Air c'est le petit ordinateur, le plus petit ordinateur portable de la marque à la pomme. C'est un ordinateur absolument fantastique, il est hyper fin, et d'ailleurs celui qui sort est 50% plus fin que l'ancien. Il, il a une énorme autonomie, il est annoncé avec 13 heures d'autonomie. Alors pourquoi Parce que il embarque d'office un disque SSD. Le disque SSD, je rappelle pour ceux qui suivent pas. Ouais non mais je vais prendre des notes à un moment donné parce qu'à force de répéter c'est pas cool quoi. Quand on soit bien d'accord. Le disque SSD c'est un disque entièrement électronique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de mécanique à l'intérieur comme le disque traditionnel qui tourne comme un disque à l'ancienne en fait. Hein, finalement, euh, le disque SSD c'est une technologie clé USB si vous voulez. Ce sont des puces électroniques qui stockent vos données. Et là en plus le gros souci du MacBook Air jusqu'à jusqu'à présent. Enfin pour ma part il y avait deux soucis. Il y avait la taille de l'écran et le stockage. La taille de l'écran elle pas, elle reste à 13 pouces,3, donc elle est un tout petit peu plus grande. Malgré tout, c'est extrêmement c'est une version extrêmement portable, donc c'est cool. Et le disque dur, lui, il passe à une, une possibilité jusqu'à que je dise pas bêtise, bêtises, 1 Tera 5, je crois. Si je dis pas de bêtises, euh 1 5 ou 2 Tera. Enfin en tout cas. Énormément plus de beaucoup plus de place que ce dont vous avez besoin. Le MacBook que vous voyez derrière, qui est mon MacBook professionnel, lui il a juste un tera et ça suffit largement. Donc, une bonne nouvelle pour le nouveau euh, MacBook Air également. Un écran Retina, donc, l'écran Retina, c'est un écran qui est si vous connaissez pas la partie euh, le côté Retina des écrans de chez Apple, franchement, c'est juste waouh, c'est des, c'est des, c'est une super c'est une super une super qualité d'écran, voilà, je vais y arriver je vous ai à peu près tout dit, alors évidemment il est plus puissant, je rentre pas dans les détails, vous le savez, c'est pas l'objectif ici, bref, il est chouette ensuite, Apple sort un nouveau Mac Mini, le Mac Mini en fait c'est un espèce de, c'est un peu plus gros, je sais pas si vous connaissez l'Apple TV, l'Apple TV c'est un carré, un carré, alors je suis en train de vous le montrer mais évidemment vous le voyez pas, donc de la taille d'un petit peu plus petit qu'un hamburger on va dire, hein, en gros enfin, ça dépend du aussi me dire, bah oui bien sûr, le Mac Mini lui ça fait globalement euh, 10-15 pouces de côté euh, 10-15 cm de côté à peu près c'est un ordinateur à part entière sauf que c'est un ordinateur de bureau c'est un ordinateur auquel il faudra adjoindre euh, à la, de façon traditionnelle comme si vous achetiez une tour il faudra lui mettre un écran, un clavier une souris, etc, etc la bonne nouvelle, le nouveau qui sort il est 5 fois plus puissant que l'ancien et il embarque jusqu'à 2 Tera de disque dur donc euh, vraiment un ordinateur à part entière, comment avoir un ordinateur de la marque à la pomme sans trop débourser d'argent parce qu'après vous allez vous allez pouvoir aller acheter un écran pas trop cher etc etc bref vous allez pouvoir vous construire une belle, un bel ensemble informatique euh, à un prix super intéressant évidemment, ils ont sorti le nouvel iPad Pro. L'iPad Pro, il est euh, presque bord à bord, et là, je suis très content de cette annonce, parce que j'espérais très fort qu'il n'aille pas faire comme pour euh, l'iPhone X, ou pour tout ce qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire l'écran qui va vraiment sur le bord. Alors, pourquoi Parce qu'on n'a pas tout à fait la même façon d'utiliser une tablette qu'un un, un téléphone. En l'occurrence, la tablette, moi, je la prends souvent à deux mains, et quand je la prends à deux mains, que ce soit pour lire, que ce soit pour pour jouer, ne le dites pas, euh, bref, j'ai mes pouces qui, repoussent sur, qui reposent sur les côtés, donc si en reposant sur les côtés je touche l'écran, ben forcément j'ai un souci, et donc ils ont fait vra ça vraiment très bien, il y a encore un léger bord, il est bien entendu plus fin, il a la reconnaissance faciale, le Face ID, il, il intègre enfin l'USB-C, l'USB-C qui est une qui, qui est la le, le MacBook qui est derrière intègre ça intégralement c'est une technologie c'est une prise pour tout euh, que ce soit la vidéo que ce soit même l'audio que, que ce soit l'alimentation et donc ça remplace le port Lightning le fameux port Lightning qui est un port euh, euh, comment propriétaire Apple c'est à dire que vous ne le trouvez nulle part ailleurs quel est l'intérêt d'avoir un port USB-C bah ben, le port USB-C en fait ça veut dire que bientôt tous les appareils devront aller par là ça veut dire que on va limiter le nombre de chargeurs on va limiter le nombre de câbles on va limiter tout ça et donc on va limiter la consommation Merci et merci pour la Merci de la part de la planète euh, Un nouveau support pour l'Apple Pencil L'Apple Pencil numéro 2 Qui vient de sortir donc a une partie plate et je vous en parle Juste après et puis alors accrochez-vous C'est en termes de stockage On va jusqu'à 1 Tera donc on passe Vraiment la tablette en, en format pro hein, C'est du quasiment du 13 pouces La tablette en format pro elle porte vraiment son nom de pro C'est à dire qu'elle est vraiment à une destination plus professionnelle Mettre beaucoup de stockage dessus Dessiner avec etc etc le nouveau Apple Pencil, c'est le euh, Pencil, n'importe quoi. Le nouveau Apple Pencil, c'est la dernière nouveauté de chez Apple. Donc c'est un nouveau, euh, c'est un nouveau stylet très bien, qui lui a le gros avantage d'avoir une partie plate, c'est-à-dire qu'il a, il va pouvoir se s'aimanter sur le côté de l'iPad. Et deux choses super intéressantes, alors trois, j'ai envie de dire. Un, il est toujours avec vous, euh, aimanté à l'iPad. En principe, l'aimantation, euh, l'aimantation. Je sais pas si ça se dit. Bref, la partie aimant euh, sur les appareils de la marque à la pomme sont plutôt costauds donc j'ai pas trop peur euh, pas crainte de le perdre, par contre euh, ce qui est génial, c'est que il va se recharger en même temps, et il va s'appairer, appairer, appairer c'est quoi c'est euh, le, le, le fait qu'il soit euh, reconnu par l'appareil en fait, d'accord ça, ça va se faire automatiquement, en même temps que la recharge euh, aimantée sur le côté de l'iPad, et c'est une super nouvelle, et il y a aussi des nouvelles nouveautés c'est-à-dire qu'il devient vraiment très axé sur euh, la créativité, le, le travail sur Photoshop, le graphisme, etc, c'est-à-dire que par des simples pressions, on va pouvoir changer de stylet, enfin de type de stylet, etc etc, je vous en dis pas plus, c'est une belle nouveauté, en tout cas. Je termine par l'info du jour. Préparez-vous, préparez vos cartes bancaires à la fin du mois, le 23 novembre, le vendredi 23 novembre, c'est le Black Friday 2018. Alors, quelques conseils pour ne pas faire n'importe quoi sur Black Friday. Commencez dès maintenant, c'est pour ça que je vous en parle, dès le 2 novembre. Commencez dès maintenant à repérer les produits que vous avez euh, envie d'acheter dont vous avez besoin surtout. N'achetez pas pour acheter, mais repérez dès maintenant. Et si vous pouvez vous en passer jusqu'au 23 novembre, c'est-à-dire c'est dans trois semaines... Faites-le, parce que sincèrement, les opportunités sont monstrueuses, tout le monde s'y met, et puis on dit le Black Friday, mais euh, si vous n'avez pas, euh, si vous n'étiez pas au courant, ça continue tout le week-end, c'est le Black Friday, il y a le week-end, et le lundi, c'est Cyber Monday, donc autant vous dire que c'est 4 jours de monstrueuses promotions, donc si vous avez besoin d'appareils en nouvelle technologie, parce que c'est principalement focus là-dessus, mais je dis principalement focus là-dessus, mais c'est... Un peu faux puisque tout le monde surfe sur la vague Et donc vous avez des voyages qui sont en promo Vous avez, des, vous avez je suis certain des, des fringues, des habits qui sont en promo Bref, c'est le week-end de la consommation D'un autre côté c'est le moment peut-être d'acheter Pour vos cadeaux de Noël, on est juste à un mois de Noël à ce moment là, et puis encore une fois l'idée ici C'est pas de vous dire consommez consommer, consommez. C'est consommer. juste si vous avez besoin, que ce soit pour vous Ou pour votre entreprise, pour pas surcharger Le budget, pour pas le, le gréver trop Et eh bien c'est à ce moment là qu'il faut acheter Le dernier appareil photo qui vous fait envie dont vous avez besoin La dernière caméra, le dernier ordinateur ou bref, tout ce dont vous avez besoin, c'est vraiment le moment puisque vous allez faire de vraies économies. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette capsule, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve dès que le besoin s'en fait sentir, a priori, mardi prochain, je vous souhaite une excellente matinée, une excellente après-midi, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous voulez, à bientôt, ciao, bye bye